Eurydice a 17 ans. Elle a eu un parcours scolaire avec les autres. Elle est tout à fait capable de travailler avec les autres. Il faut juste bien l'accompagner. viens Aujourd'hui, on va travailler ici. D'accord Viens avec moi. On n'est pas obligé d'être dans l'associatif pour encadrer des jeunes handicapés. On n'est pas obligé d'être croyant on n'est pas obligé d'être engagé politiquement. On n'est pas obligé d'être jeune, vieux, etc. Il n'y a pas une catégorie de gens qui sont faits pour encadrer ces jeunes-là. Donc pour nous, ce n'était euh, pas un poids, ni euh, ça ne demandait pas une préparation particulière, le fait d'encadrer euh, une jeune femme comme Eurydice en l'occurrence, qui était trisomique. T'as pris ton tablier Ah non. Ce n'est pas quelque chose de fou d'en avoir un dans, dans l'entreprise. Oui. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas au jour le jour, ça ne demande pas une énergie hallucinante. Ça ne demande pas à l'équipe d'être dingue, ça demande juste d'être un peu décentré de soi-même. Et je pense qu'aujourd'hui, cet effort-là, on peut le faire pour tout le monde. C'est simple d'avoir quelqu'un handicapé parmi nous et c'est une chance. Tu comprends pas un truc, tu me dis OK. Moi, je viens en soutien pour Eurydice, pour sa famille et pour l'enseignant pour préparer l'arrivée sur le lieu de stage, rencontrer les personnes qui vont l'accompagner. Très, très bien. Nous on est hyper contents, Eurydice elle apprend toujours de plus en plus, euh, de mieux en mieux les gestes. Au début on a une petite période de, euh, où Eurydice elle devait, tu devais faire attention à l'escalier, euh, euh, on devait trouver des, des endroits où il fallait trouver des, des gestes qu'on fasse tous les jours en fait, mmh. qu'on ait l'habitude de faire. Euh, je pense que l'étape la plus importante c'est en amont, c'est de prendre en considération les envies du jeune, D'échanger avec la famille, avec euh, l'enseignante ou l'enseignant. Et dans le cas de Ridis, en fait, c'était vraiment euh, de partir de son envie de faire de la cuisine. Sans ça, en fait, euh, le stage, euh, ça ne fonctionne pas. Quoi. En fait, quand elle est arrivée, on a eu, euh, comme elle, elle comme pour nous, il y a eu un temps d'adaptation. Donc euh, il, fallait, il fallait la comprendre, il fallait qu'elle nous comprenne. Euh, nous, euh, on essaie de, de s'ouvrir à elle pour qu'elle qu rentre dans notre monde, en fait. Et nous aussi rentrer dans le sien par la même occasion. Je pense que pour tout le monde, euh, c'est bien, bien de vivre des choses comme ça, parce que nous, on a appris des choses. Et euh, je pense que ça, ça lui a servi aussi. Elle avait vu qu'elle, de, de ses mains, même euh, à travers sa différence, elle pouvait faire quelque chose. Et elle pouvait aider, elle pouvait être utile, elle pouvait vraiment faire, faire un métier, parce qu'elle nous a vraiment aidé. Et moi je vous dis, comparé à certains stagiaires qu'on peut avoir ici, elle a, elle a vraiment fait le job, elle l'a fait à 100%. Et même si c'est à sa manière, elle, elle était vraiment investie. Nous on était, on était calmes avec elle et on essayait euh, le plus possible de la prendre avec nous et de la mettre dans le projet. Et euh, non, elle nous suivait, elle était super attentive, ça, ça s'est très bien passé. Quand tout le monde y met du sien, ça se passe plutôt bien. Vu qu'on a une bonne équipe, tout le monde l'a bien, bien prise avec nous, il n'y a vraiment pas de problème. Bonjour, Alain. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut vous servir euh, Je voudrais bien un dessert, s'il vous plaît. Alors, on a du gâteau au chocolat ou du panettone oh, Du gâteau au chocolat, s'il vous plaît. Alors, on coupe le gâteau et après, tu le mets dans le sac, comme d'habitude D'accord, madame. Génial, tout top Alors moi, je trouvais ça important qu'Eurydice, qui a du mal à, à rendre cohérent ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit, à mettre un lien entre les deux, je trouvais ça important qu'elle fasse la vente. Tiens, et c'est 3 euros. Je connais à la dame Tout top, C'est 3 euros, madame. Merci. Et est-ce que tu aimais bien vendre les produits aussi oui. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard Tout Ah bon Ouais. Ces jeunes sont autrement capables. Ils ont appris à l'école de tous. L'école de la République leur a ouvert ses portes Maintenant, chef d'entreprise, embauchez-les, ils ont envie de travailler avec vous tous.